Vous me dit quoi je suis venu parce que j'ai mon grand frère aux états unis qui m'envoie vos vidéos uh -huh. les deux premiers j'ai pas regardé depuis les états unis depuis les états unis et puis les deux premiers tu n'as pas regardé non pourquoi tu n'as pas regardé comme ça j'ai pas, pas de motif. il n'y a pas de motif. ah ouais uh -huh. et puis il insiste il m'envoie il m'envoie dit josé il faut regarder vidéo ok un jour j'ai commencé par regarder vidéo et la dame que vous avez guérie, elle a eu ses règles. Ses règles. Et le, la chanson, là, quand vous avez entonné, maintenant, commencé, je, je me suis levée pour adorer Dieu. L'agneau est Dieu. Es L'agneau de L'agneau de Dieu. L'agneau de, la de Dieu. Les de Dieu. la de de Dieu. Gloire à Jésus Madame j'ai vu une vidéo avant même vous avez béni l'eau et moi et ma fille on avait pris l'eau la petite fille de 10 ans après avoir prié sur l'eau on a bu et dit maman moi j'ai bu l'huile After the song, la Madonna petite fille de a 10 ans, elle a dit qu'elle a bu l'huile. Ouais. Après avoir bu de l'eau, ouais. j'ai beaucoup avec elle et elle j'ai pris la dame, dame. Et la dame qui a eu la guérison, And the woman quand that la chanson healing, est sortie, je commençais par pleurer dans ma chambre. When je the suis sans, j'ai dit mais ça, ça c'était ça une musulmane a eu cette guérison Pourquoi pas moi qui te suis depuis Ah, ah un musulmane. Un musulmane Hallelujah Why no me that is Jésus Si une musulmane A eu la guérison de Jésus Pourquoi pas toi Chrétien ah. ma genou tous les jours à prier sur ce sens-là. Et avec mon grand-frère, on est toujours en communion de prière. J'ai même apporté sa photo. Et un Le matin, j'ai commencé par avoir douleur faute. J'ai dit, mais ça c'est quoi là? J'étais allé au WC, voilà mes règles. So je me suis sauté, j'ai appelé mon Ça fait 4 ans! Oh, tu n'as pas entendu! Tu n'as pas entendu! Quatre ans, elle n'a pas vu ses règles <applaudissements> Paris l'éclos, Priez et tientais, Souverain. Acclame très très fort pour Jésus C'est pour cela que je suis venu Mon grand frère a dit Il a même donné l'argent Il a dit José, il faut y aller Quand tu vas aller Les problèmes de la famille vont quitter en fin. même temps Amen. Jésus Christ go the gone. Ah. Madame Alléluia A date d'aujourd'hui à la portée de main tout je dis bien est à la portée Amen. de main tu sauras Amen. Au nom de si tu es chargé devant l'agneau immolé oh, oui. au nom de jésus tu connaîtras ce dieu là au nom de, il de jésus il est ton jésus. dieu c'est fini merci. va merci. Que go Dieu te may God bless you go and prosper comme toi aussi tout est à la portée de la main là Papa, merci. tout est là reçois la, la grâce viens Madame, tout est à la portée de main, là Merci. Tout est là eh, C'est lui qui eh, t'a donné les mains là Monsieur Makanzou <rire> hein? Il ne faut pas parler hmm, Il faut pas tu pas, pas, prendre le temps encore Il si va parler au nom de Jésus oh. Elle a dit, elle va parler au nom de Jésus Acclamez pour Jésus Parce que vous avez dit le jour que je, mon premier jour de vous écouter, mmh. que sans Jésus, on ne peut rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu ah, peux de... rien faire. Donc, je me suis à genoux et prié, dit Je ne peux rien faire sans Jésus. Aujourd'hui, c'est merveilleux. Je ne peux rien faire. Sans Jésus Je peux rien faire J'ai peur de mal Quand je dis sans Jésus Il peut rien faire Alléluia Oh ça c'est un témoignage Oh J'ai mal aux yeux J'ai mal Partout. Même les maisons, même je parle pas de ça, c'est comme ce que tu viens de dire l'argent et rien, on n'a qu'à donner nos cœurs à Jésus. Amen, hey, yeah. mon frère, ma soeur, donne tout ton cœur au Jésus Saint Jésus. C'est merveilleux thank you. you Le ciel a you. entendu Le ciel a entendu hein? On a fait notre part On a témoigné Jésus Christ We On n'a pas Jesus parlé Christ. de nous On a parlé de lui We testify Maintenant c'est son tour D'ouvrir son ciel ah, Et non. de déverser la bénédiction Hallelujah Now over to him To open heaven And Maga, to pour out his blessing Ce que tu as fait là oui. Tu as enseigné le monde entier. Oui, merci. Tu enseignes Merci. Sur YouTube. Je veux que les gens eh. sentent ça dans l'église. Amen. I want to know that in this je veux que les gens ça dans cette église. Je peux me Jésus. Saint Jésus. Mm -hmm. et ben mm -hmm. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Father. Vous comprenez you pourquoi. Me. Merci Jésus. Thank you Jesus. Heal me. You are the power. You are for all. Thank you Jesus. Tu es la puissance. Guéris-moi. Tu, tu es tu es tout Thank pour Jesus. moi. Merci Jésus. Thank you Father. Merci you fait. are the power, Amen. the power puissance. is for you, Amen. my Lord la Jesus Christ. Puissance heal me and heal everybody here. Guéris moi et guéris tout le monde. Receive your healing. No! I receive it. In the name of Jesus. I receive it in Jesus' name. Give me your hands, give me, give me your hands. Jesus. Thank you, Father. Father thank, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank, ta you, thank you, Merci, Père. merci. Par Père. Ta grâce. merci nous Père. nous prosternons pour ta gloire. Thank merci, Père. Thank you, Father. You. Ta you are the power. Par Par we are on with you. Par ta Everything is you. You are the merci, power. Tu es la puissance. Father. Thank you. Thank you. Thank you. Merci Thank Thank you. Faire Regarde, je pas beaucoup de gens seront She's guéris. Toi. To beaucoup de gens sont guéris. Hey Mets ta Amen. Right mon Dieu, ton Dieu vient de hey Mon ma Dieu, ton Dieu vient de utiliser maintenant. Dieu, mon Dieu, dit Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Dieu, mais moi, je donnais, je donnais. Quelquefois, même, je n'ai rien. Je donne. Je dis. Ah, mais comme Jésus dit, lui, il est là pour ça, pour toi. Mm. Peut-être c'est ça qui va te sauver. Mm. Donc, il faut toujours donner. Donc, je dit ah, Mais Jésus dit, vous donner à ton prochain. Moi, je donne, mais rien ne va. Mais comme tu l'as dit, on ne sait pas, okay, on n'a pas écouté know, toute son need. parole. Et que si on écoute tout et que on les, oh, oh, oh, oh, oh, oh, le man of God nous dit façon qu'on doit prier façon qu'on doit dire uh -huh. que il croit que tout va aller pour nous. Uh -huh. Donc quand j'étais assis, j'ai écouté ça, j'ai donné gloire à Dieu. Ah. Ah. Vous voyez comment les enseignements sont importants. Marche avec moi. Hallelujah. Marche avec moi. Thank you, Lord. Cette femme, elle a déclenché son miracle. Thank you, Jesus. Thank you so much. Thank you so much. Father, we thank you. Father, we bless you. Father, we appreciate you. We thank you for this goodness and mercy towards this woman. My children, M. Scripps. Ah, set up. Come out. LinkedIn. Son temps est arrivé, her time has come Thank you for healing my eyes, for healing all my body All Merci the parties puer, on me, out Thank you. Acclamons yes. le Seigneur Saint Jésus, on peut et faire. Jésus, on peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. à Dieu! Glory to God. Glory to God. Glory to God. God. Oh, Jésus est glorifié dans cette yes, maison. Yes, yes, yes. Hein? Mon vieux mari uh -huh. Il est trop nerveux uh -huh. Priez qu'elle s'est calme pour moi On vrai. a vieilli Au ensemble. nom de Jésus Alléluia Oh ya yeah, ya yeah. ah. Je ne sais pas ce qui se passe ici aujourd'hui Je suis dépassé moi-même Elle a dit son vieux mari C'est un couple merveilleux. It's a wonderful couple. Donne-moi l'huile. Je vais vous joindre tous les deux. I will announce to you, two of you. Hey, Regardez. Abraham était fort avancé en âge. Abraham was a very old. Vous allez vieillir comme Abraham. Vous hey, You were comme like Abraham. Et la Bible dit Abraham est mort fort riche. The Bible says died very rich. Vous êtes le fils d'Abraham. Vous Abraham. avez le sang d'Abraham en vous. C'est le sang of de Jésus-Christ de Nazareth. That is the blood of Jesus Christ. Un couple comme ça doit témoigner la puissance de Dieu. A couple like this needs to testify about the power of Mon Dieu va vous utiliser. Levez vos mains. Seven Seven years. Years. God use this couple Good anomaly, Hitler call Every complication their body. Toute infirmité quitte leur corps Toute maladie quitte leur corps Every their body. Au nom de Jésus de Nazareth Vous êtes loin à dater de maintenant you are from now. Aucun malheur ne viendra vous se prendre no evil will you. Aucun fléau ne touchera votre maison no case may come Je suis serviteur house. de l'Éternel Je déclare au nom de Jésus il y a beaucoup de guérisons ici. Je vois beaucoup de guérisons. Madame, viens. Woman, Elle oui. Toi. Oui. Toi. Oui, toi. Amène-moi la vieille dame aussi. Bring me the old woman. C'est le tour des vieilles dames. This is the time of our uh, elderly people. Les jeunes, patienter un peu. The young people be patient a little bit. Yes. <laughs> Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu, Dieu. Dieu. Dieu est bon. Il est bon. Pour Dieu est bon. Dieu. Dieu. Maman. maman, elle parle pas français. Elle parle pas français. Oui, ce speak French. nous a dit, elle n'a pas compris. Mais, mais tu n'as euh, pas interprété. Non, mais elle a dit, va voir le pasteur que nous on a problème. Moi je dis, non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire ça, si comme ça tout le monde plein de nous. Elle a dit, elle ne veut pour rien. Moi je dis, ben bah, c'est comme ça. Hein. Mais ben, je l'ai appelé Oui, elle est contente. Ah, Claire, mais elle est contente, elle a dit. Jésus l'a localisé. Maintenant, elle sait que Dieu existe parce que ça fait longtemps qu'elle a prié pour vous voir. Ah. Et maintenant, vous appelez nous, elle est là. Elle est là. Est elle est là. Oui. Oui. Et je l'appelle. Ouais. Donne une acclamation à Jésus. Dieu a entendu sa prière. Oui. Ce matin, on est réveillé Trois heures le matin. Vous habitez où À près de 40 km de Lyon. Wow. Et mon mari, il a dit Vous êtes folle, quoi. Mon mari l'a dit, j'espère que vous arrivez plein de miracles. Je lui tu verras ce soir, tu changes. Alléluia. pour Jésus. Avec sa foi, elle va oui. changer son mari. Parce que chaque fois, je regardais votre vidéo, oui. je priais avec vous, je chantais je santé avec vous. Mon mari a dit, tu es le folle quoi. Dieu il est partout n'est pas dans la vidéo hein. mais je dis il est dedans et il est partout aussi alléluia <rire> alléluia il est ça, dedans est il est aussi partout elle a raison ça c'est vrai ce je pense que mon mari va changer demain je rentrerai plein de joie il va changer oui il m'a dit ma chérie tu as raison parce que chaque fois je appelle les pasteurs à l'Amérique pour prier pour mon mari mais ça change pas et je dis tu verras ce soir tu changes il, il tourne, il a dit, tu rêves ma chérie, tu rêves, je dit, tu changes. Je lui ai dit, maman, je demandais à mon mari, on y va. Pour que le pasteur prie pour toi, pour que tu joues plus, je lui dit, non, non, ça ne sert à rien. C'est magicien C'est ton mari qui dit ça Oui. Moi, je dis, non, je crois, ça fait euh, euh, l'automne passé, je vous votre vidéo, je dis, si il existe, c'est l'homme de Dieu, il a le, le Saint-Esprit de Dieu, je vais voir, je change quand je rentre, je change, je ne suis pas la même. Alléluia. Oh, c'est merveilleux, cet homme, elle nous donne de l'émotion à cause de sa foi à ce ministère, que Dieu accomplisse ses voeux. Alléluia. Ce matin, on est venu là, on voit que les noirs. Moi, je dis, oh Seigneur, au paradis, il n'y a que les noirs, il n'y a pas les chinois, quoi. Mais les chinois sont là maintenant. Oui, moi, je dis, il n'y a que nous, maman. Mais je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte parce que Dieu l'a dit jaune, blanc, rouge, euh, c'est la, la même famille. Amen. Oui, c'est la même famille. Acclamez pour Jésus. Le peuple voit que maman et moi on est là, ils ont dit on est folles mais moi je dis, j'ai pas honte hein, je vais évaser, je vais prier pour les personnes qui ont vraiment besoin guérir, on va prier tous les deux Amen. on va faire témoigner pas tout, mmh. on n'a pas honte Amen. ils ont dit, nous les magiciens, uh -huh. on s'en fout Alléluia oui. Alléluia ah. Alléluia ah. Alléluia, ah. Alléluia. Ah. Tu vas prêcher l'évangile. Oui, j'écris dedans tout ce que je voulais. J'écris, je dis, mon fils, je parle et ma français. Viens, son fils, viens. Viens, yeah, mon fils. <rire> Aujourd'hui, je suis chinois. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Acclamé pour la Chine. <rire> viens mon fils Regarde tu dois m'apprendre les chinois Comment on dit bonjour en chinois Ni Ni au jour. Hein? Ni au jour, Mais on n'est pas chinois On n'est pas chinois mais les gens disent chinois Les gens disent chinois oui, Mais nous c'est Laos, Mong, la montagne C'est le les, euh, les peuple très très pauvre C'est le, le peuple mongol de Laos. Laos, la montagne, c'est ah, le monta mong, ah, mais ah. ça vient de Chine, ça avant, de avant, Chine. Avant. Okay. avant, oui. Et tout le monde nous voit il dit chinois, mais moi, aucun ne parle chinois. Et dans votre langue, on dit quoi Nyojong. Nyo Bonjour. Nyojan. Voilà. Nyonjon. Nyojan, mes peuples monde. Quelqu'un dit Nyojo. Mes peuples mondes. Il faut le croire que Jésus toujours existe. Ce n'est pas un magicien. Hein? Et croyez-moi. Alléluia. Oui. Je suis changé maintenant là. Alléluia. Je suis changé. Changé. Jésus. Oui, tu vas changer. Tu vas changer. Oui. Regarde, oui. regarde Chérie, tu, tu vas changer. Tu me crois pas, tu me toujours si folle. Aujourd'hui, je suis folle de joie. Alléluia. Alléluia. Oui. Je suis changée, tu aussi, tu vas changer. On va, on va partout au monde. Amen. Oui, on va partout au monde pour prêcher le Seigneur. Que, le Seigneur existe. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Donnez-moi l'huile. Donnez-moi l'huile. Donnez-moi l'huile. Vous allez recevoir l'onction. Maintenant même. Oui. Vous allez recevoir je la crois, guérison. Je sens que je... Regarde. Même ma mère elle veut aussi. Elle veut aussi. Parce qu'il y a... Elle veut aussi. Oui. Parce qu'elle priait tout le temps qu'elle ouais. veut travailler pour Dieu avant d'aller mort. Ah, uh -huh. elle priait ça. Oui. Elle demandait ça. Oui. Oh, God. Alléluia. Oh God. Parce qu'il y a des moments. Malade, demandez toujours parce que mon père c'est pasteur aussi, oh oh. mais elle est morte depuis euh, plus de 10 ans. Jésus. Oui, elle reste ma mère. Elle est triste, elle est toujours dit, papa, viens me chercher, pourquoi tu viens pas me chercher C'est la bon. femme d'un pasteur. Voilà. Dieu et monde, pour Jésus. Tout le monde oh my God. Il, madame pasteur, priez pour moi parce que je suis malade. Des fois, maman a prié, ça marche. Des fois, maman a okay. prié, ça marche pas. Et maintenant, maman dit Jésus, avant de mourir Il faut que je travaille pour toi d'abord Parce que mon mari Travaille déjà assez pour toi Il est monté au ciel Maintenant, reste moi Peut-être je n'ai rien fait pour toi Mais je veux voir le monsieur le Pasteur Marc -Alain. Marc -Alain. et Je veux travailler pour toi avant de mourir bon Ça qu'il a tout le temps. Et, je, et il me dit, va voir, pasteur. Moi, je dis, on n'a pas le droit, maman, tu le sais, on n'a pas le droit, il n'a pas appelé nous. Mais chez veux le vidéo l'a dit, si le pasteur il a appelé une dame ou un monsieur, on dit que c'est nous. Il a dit ça. Oh, il faut le croire. Même oh, ce man. soir, on va à la maison, on n'a pas guéri. Je ne sais pas comment on dit mon mari, mais je dis, je suis guéri. Mais si j'ai toujours malade, oh, j'ai ne pas au massage, moi. Mon mari va euh, se moquer de moi, mais je dis Oh, ma appelle-moi aussi. Ton mari aussi va prêcher les Oui, je veux Alléluia Il est, est... changé aujourd'hui même. Oui, parce que mon mari, il a envie de prêcher, mais il toujours joue les tiercé Les Il dépense plus que je travaille. Allez, <rire> vous voyez ça le, Et diable, je dis, le diable mon mari vaut l'argent oui. comme ça. Moi, je dis, Seigneur, change mon mari. Un jour, on va témoigner, je parle monde. Quand on est retraite, mes enfants viennent dans nos maisons. On va travailler pour Dieu. Amen. Et maintenant. De l'huile Maintenant, je sais que je changeais. Je vais dire, mon, mon peuple, que tu es viens croire en Jésus. Amen. Oui. Maman, il y a des douleurs dans ton corps. Voilà, c'est ça. J'ai vu, vu de douleur dans son corps. Oui. Ah, sont... elle ne peut pas. Comme moi, elle mange avec le Elle a très mal le vent. Très Quand elle était à l'Amérique, ah, ah. ils ont vu que c'est beaucoup de cicatrices. Ah. L'estomac. Elle ne peut pas manger piquant, parce que ça. nous, on mangeait beaucoup de piment. <rire> ouais. Comme vous, je crois. Et Maintenant, elle ne peut pas manger, mais elle envie, elle touche et crache. Et pasteur, c ma mère voudrait que Dieu a soigné la gorge de ma mère parce qu'elle été opérée. Elle a été opérée. Elle veut chanter, mais c'est comme une casserole. Et maintenant, elle veut chanter comme avant elle n'a pas opéré. Pour louer le Seigneur. Lève tes mains. Tchaka sete. Tchaka Oh Voilà. Father, in Jesus' name. In the mighty name of Jesus be free be be healed in Jesus name que may your hand Para be anointed the power of Holy she will touch the sick and the sick and the sick will be healed quand toi tu m'entends, les gens, tu vas recevoir pour 20 jours plus de colère. Quand un c'est ça? hein Elle a dit qu'à partir de maintenant, elle va prier pour les gens qui sont malades, qui ont vraiment besoin d'elle. Kate! Kate! Quelque chose comme ça. Kate! Kate! Somebody who called Kate. Kate. Kate. Kate. Kate. Kate. Kate. Kate. Kate. Kate. Kate. Kate. Qui est Kate? C'est qui? Who is Kate? Yeah. Kate. Acclamons pour Jésus. Ah, oh, comme c'est pas toi, tu veux pas acclamer? Yeah. Alléluia. Jésus est ici. Jesus is here. Il est invisible. He's unseen. Mais il est là. But he's here. You can't see him with the eyes of faith. Qui est Kate? Who is Kate? C'est en... l'enfant que j'ai. C'est l'enfant que tu as. Oui. Il est ici dans la photo. Oui. Donne gloire à Jésus. Giving glory. C'est ta fille. Oui, c'est ma fille. C'est ta fille. Ta fille souffre. Je vois la santé de cet enfant est menacée. Amen. Beaucoup. Beaucoup. Oh, acclamons Jésus. My God. My God. Glory to God. Lève tes mains. Tu reçois l'onction aujourd'hui. Elle est contente, toi, regarde comment elle est émotionnée. Pour toute ta maison. La grâce de tu Dieu la oui. Tu vas ressusciter les morts. Oui. Amen. Toi et ta maman. Oui. Dieu te donne cette puissance. Oui. Oh, la, oh, te oh, le donne. La grâce été, de son merci. papa descend sur elle. Cette femme va ressusciter des morts. Oui. Hey. Acclamez oui. Jésus. acclamer oui. Acclamez Jésus. Oui. Je suis très heureux. Amen. Je suis très heureux. Ce don-là, cette grâce-là se trouve là. She have that grace to resurrect toi. Mon Dieu réveille ces dons-là en toi. My God is resurrecting those gifts oh in you. Jesus my glory. Jeune homes. Young man. Va prêcher l'évangile. Go and preach the gospel. Va. Tout ce que je veux, c'est ça. Dieu va être comme évangéliste. Ooh, merci, merci. Puissant. merci. Merci, merci. God we use your child as an evangelist, very powerful one. Alleluia. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Donne-moi une bouteille d'eau. Give me a bottle of water. Ça c'est ça c'est pour ton intérieur, hein? Father, for your you. inside. Fais grâce à cette femme. Father, give her grace. Boa. Boa. C'est pour ton intérieur. Yeah. How can we do that? How? Ça va purifier l'intérieur. We sanctify inside you in the name of Jesus. <clears throat> Mon mari va changer. Lui. Il est changé déjà. Ah, je suis très content. Maintenant, c'est lui qui change les hommes. Oui. C'est Jésus moi, de change. Nazareth. Oui. Et rien ne peut lui résister. Rien. Nothing can resist. Quand tu Quand vas aller. When you go. Quand tu vas retourner, When you go back. tu verras ton mari changer. Ah, mais si. Tu reviendras je le dis comme ici ça, avec matin, dit, es folle quoi. Tu reviendras dis, oui, ici avec. Je viens pour témoignage. Amen. Tout le monde, tout le monde. Alléluia. Oui. Acclamons les Acclam Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui là, quand tu n'es pas contente, tu n'es pas contente. Faut crier Alléluia. Alléluia cette oreille n'entend pas bien. Tu es sûr. Alors maintenant, tu vas sourire. Now you will smile. Regarde. C'est comme de la blague, name. mais tout à l'heure, elle va se réjouir. Au nom Jesus de. Jésus Jesus Jesus name. Vous croyez au miracle, n'est-ce pas? Amen. You believe in miracle? Father, thank you. Père tous. Merci Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur. Par ta grâce. Oh Saint-Esprit. Holy Ghost. Rise up Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Acclame Mieux tu acclames, mieux elle entend Mieux tu acclames Ferme Ferme ça bien Ferme l'oreille qui entend Acclame Regarde, je veux faire ce bruit-là. Mm -hmm. Si tu entends ça, tu bouges seulement la tête. Mm, D'accord. Ok mm. Un peu. Hein Un peu. Un Elle un attend un peu. peu. La guérison est déjà là. Claude C'est le don des miracles, On appelle ça. That is the gift of miracle. C'est le don. Tu peux aussi avoir ce don-là. You can also have it. This gift. Ouvre-toi, si if you want. Oreilles gauche, d'ici après moi. Oreilles gauche. Somebody say, Ouvrez left toi. ear. Open up. Au oh, nom de Jésus. In Jesus name. Ouvre-toi clairement. Open up clearly. Look at this, look at this. Down she go. Come on, acclamons Jesus. My God. beautiful, beautiful. Le démon de la sourdité vient d'être envoyé à, à l'abîme. Vous devez tous marcher avec les miracles. You need to walk with the miracles. Quand vous allez retourner chez vous, essayez. Si vous voyez quelqu'un pour plaindre devant vous, dire que je suis malade, c'est que Dieu l'envoie. Et propose-le au nom de Jésus n'attends pas demain. mains donc minutes pose lui la question tu encouragé dans ta foi you will be your faith oh qu'elle dit, elle, dit qu elle attend, elle attend. Tiens encore assis! Tiens encore assis! Elle vient d'entendre! Tu attends bien? C'est fini! Attention! My God, c'est comme de Dis la merci, blague. Seigneur. Acclame Jésus! Ça fait combien de temps tu es comme ça? Depuis l'enfance! Depuis l'enfance, tu es libre! Acclamez Jésus. Alléluia. Ce qui se passe ici, c'est la grâce. Regarde. Ta fille, tu es la visite. Mets oui. la main. Okay. C'est vrai qu'elle vomisse, elle aussi. Et quelque choses va vomir. sortir d'elle. Elle est libre. Acclamons oui. le Seigneur. vois là, c'est quoi ton témoignage? Viens. La blonde là. Et la brune, venez toutes les deux. Acclamons le Seigneur pour elle. C'est quoi le témoignage que tu as? Bonjour. Bonjour. Alors euh, voilà, j'ai une infection au niveau des trompes. Tu as une, inf une infection au niveau des trompes? Voilà, oui. Et euh, en fait, ça fait six mois que je tombe malade, j'ai bactéries, sur bactéries, sur bactéries. Enfin voilà. Et j'ai une amie à moi en fait qui euh, m'a dit, faut ben, si que tu ailles voir euh, JP Mackenzie. Vous habitez où euh, Dans dans le 01. On a fait 700 km. On 700 est ce matin. km. Oui. Et euh, du coup, elle m'a demandé de, voilà, de regarder un peu vos vidéos et c'est ce que j'ai fait. Tu as regardé nos vidéos J'ai regardé les vidéos wow. et euh, je vous ai laissé un message sur Facebook. Hein. Uh -huh. Et après, ben, toute la soirée, j'ai commencé à vomir, vomir, vomir, vomir. Tu as commencé à vomir en regardant nos vidéos. Oui. Oh là là là. Ah elle regardez les vos vidéos, elle a commencé à vomir tout d'un coup. Ça c'est l'infection. C'est l'infection que j'avais aux trompes. Hein. Et wow. euh, avant d'arriver ah ici, bon. bah, j'étais voir le médecin et en fait l'infection est partie. Non, non, non. Ah Jésus. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Give him glory. Give him glory somebody et il avait mal souvent mal très très mal donc euh, là il m'a annoncé enfin je dois faire des autres radios parce qu'il reste un petit peu de liquide au niveau de la trompe et on doit voir si elle est bouchée ou pas Non, je vois qu quelque chose en dessous de son sein là là là je sais pas, mais là, tu sens quoi C'est comme un point, là. C'est comme un point, je sens. Là. Ben, en fait, j'ai souvent en fait, oui, des douleurs. Des douleurs, là. Oh, le scanner Ça, c'est le scanner de Jéhovah. Malinda viens. Viens. C'est vrai tu as-tu J'ai rêvé de vous. Tu es arrivé quoi Dis-leur d'abord. Alors, euh, bah en fait, j'étais dans une salle, dans celle-là. En fait, je ne connaissais pas du tout. Et je suis assise à la même place. Euh... Tu étais assise dans la même place Oui. Et en fait, euh, je suis arrivée, j'étais devant... En fait, j'allais m'asseoir et d'un coup, j'étais devant vous. J'avais les mains comme ça et vous avez posé vos mains sur moi. Et vous avez mis la main comme ça et vous m'avez dit, euh, tu es guérie. Ouais <applaudissements> ai... ah, ça, ça me dépasse ça, ça me dépasse. Ça, c'est incroyable. Is unbelievable. Incroyable. Ce que Jésus peut faire. Waouh. Wow. Dans, dans la même nuit, en fait, je me suis réveillée et je suis Dans la même nuit, je vous ai revue. J'étais assise au milieu et vous m'avez, en fait, d'un coup, maman, je m'assure, je reviens. Pareil, vous mettez vos deux mains sur le. Euh, et là par contre les My gens God. ils se mettent à parler, parler, parler, du coup ben après. Euh... Tu es réveillé. Voilà. <rire> Fais tes mains comme ça. Ah, cla Comme elle a vu dans ses rêves. Toi tu mets la main ici. Et ça s'accomplit physiquement. Le spirit supernaturel. Maintenant dans le physique. Ça va? Comment tu t'appelles? Laetitia. Laetitia, c'est ta soeur? Non, c'est une très très grande amie à moi. Une très très grande amie. Et j'ai décidé de l'inviter à manger un soir ou à tout hasard. Ah. Et je venais, du moins, ça fait quelques temps que j'enchaîne euh, les mauvaises choses et plus je les enchaînais. Uh -huh. Et puis je l'ai invitée à tout hasard à manger à la maison pour le plaisir de la voir. Et puis là, elle m'a dit qu'elle m'a parlé de vous. Elle m'a conseillé vos vidéos, donc je suis allée voir immédiatement. Elle m'a tellement convaincue que je me suis dit, il faut que je le rencontre. Et elle a organisé le voyage. On a eu tout un tas d'embûches. Alors, on n'arrivait pas à faire la réservation de l'hôtel. Il nous arrivait que des catastrophes. Tout bloqué pour pas qu'on vienne. Les diables Et ça a été très très difficile. De, de venir et je confirme tout ce qu'elle a dit auparavant ces problèmes de santé, j'en ai aussi également on a eu des périodes très difficiles, très difficiles avec ma famille aussi et plus le temps passe et plus ça, ça empire et je voulais vraiment vous rencontrer pour, euh, pour aussi avoir ma chance tu as ta chance jenis aussi on dit la grâce alléluia alléluia elle a sa chance, elle a sa chance, Et la grâce, ça, ça fait bien. deux, la chance est là, grâce, et ça c'est quoi eh ben, c'est une tendinite de Kervin qui a été déclenchée par des problèmes de dos qui ont commencé brutalement. Du jour au lendemain, je me suis levée complètement coincée, impossible de bouger, impossible de travailler, et en fait, euh, je me suis levée la, la semaine dernière la main toute gonflée, toute bleue, impossible de bouger la main, comme si c'était cassé. Et mon médecin ne peut pas me donner d'explication. C'est arrivé comme ça. Bah, dans les phénomènes bizarres qui sont arrivés, au fur et à mesure qu'on essaie de préparer le voyage, on a eu tout un tas de, de choses qui... Euh, tous les jours, on avait quelque chose de mauvais qui nous tombait dessus. Montre-moi ça. Ne l'enlève pas, ne l'enlève pas. Comme ça, fais comme ça. Quelqu'un t'y sa sans même, là. Non, toi tu restes derrière. j'avais une fille. Viens maman, viens te ça. T'as qu'il est plus... Festez-vous tout de suite. Yes. D'accord. Vous voyez ça? Fais! Mettez-moi ce soir. Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire À tourner comme ça. À tourner comme ça. J'arrivais pas. Il y avait comme quelque chose de, de, de coincé, comme si c'était cassé au départ. Vrai. Ça me lançait tellement fort. Aujourd'hui, j'ai pu applaudir tout l'après-midi. Alors qu'il y a quelques jours, je ne pouvais pas du tout bouger la main. Ah, C'est ton fils oh, Comment il s'appelle Yanis. Yanis. Sois libéré toi aussi au nom de Jésus-Christ. Vous êtes libre.